C'est contente content avec vous. Aujourd'hui, on va tester le Mimosa Orange Punch du YouTuber influenceur sur Instagram de Lock T H E L U C K. Pour le trouver plus facilement sur YouTube, écrivez de Freeze Dryer, Dryer D R Y e R, plus facile à trouver. Donc, euh, trois phénotypes différents, oui, trois euh, plantes différentes ont poussé euh, chez Delock. Euh, on sait que Deloc fait pousser son cannabis aéroponiquement. Donc, les racines sont complètement dans l'air et ont des jets d'eau, de, des jets de nutriments euh, pour euh, s'alimenter. Donc, euh, je vais vous présenter euh, le phénotype numéro un de plus près à la caméra immédiatement. Donc, euh, c'était vraiment un très, très beau phénotype. Je vous présente le phénotype numéro 2 immédiatement. Et voilà, donc on va enchaîner. Vous l'avez deviné avec le phénotype numéro 3, un autre Mimosa Orange Punch de Barnes Farm. Et après vous avoir montré ce troisième phénotype, on en parle ensemble. Donc, c'était les trois phénotypes de Mimosa Orange Punch. Et euh, les trois gouttes l'orange, euh, je les ai fumés en juin. Là, présentement, je vais tester ça avec vous. On va vaporiser les Mimosa. On va commencer par le phénotype numéro 1 En juin, le phénotype numéro un de Mimosa Orange Punch de de Lock. Ça goûte l'orange. Orange, orange euh, on pourrait dire orange tropical. orange ananas. Euh... Je trouve que le premier et le deuxième phénotype se ressemblent beaucoup. Donc, je trouve que la, la, la, la génétique euh, a vraiment une euh, stabilité car les trois... Les trois gouttes l'orange, premier, deuxième, orange-ananas. Et le troisième, à place d'être orange ananas, peut-être orange citron. Euh, mais le troisième, euh, c'est pas mon préféré. Mais c'est quand même pas celui que j'aime le moins. j'y trouve quand même euh, les trois sur le même pied d'égalité. Mais le Phénotype numéro 3, euh, je trouve qu'il y a plus de goût. Dans le sens. Euh, pas juste orange. C'est vraiment.. Euh, Orange avec un peu là, euh touche de, de, de parfum orange, euh, vous savez Barnes Farm. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce, ce style de parfum un peu partout dans toutes leurs variétés. Euh, J'ai fait pousser le Pink Cush de Barnes Farm, le Gorious Giddles de Barnes Farm. Et euh, tout dernièrement, le Glouki de Barney's Farm. Les trois euh, variétés différentes, les trois génétiques sont différentes. Mais je quand, je trouve que Barney's Farm, ça revient un peu à une petite touche de parfumé. Euh, le Mimosa Orange Punch, c'est le moins parfumé des Barnes Farm que j'ai essayé dans ma vie. Euh, le Mimosa Orange Punch, vraiment, vraiment orange. Euh, ça me fait penser un petit peu à ceux qui connaissent les produits à la SQDC, aux produits de Palmetto. Palmetto? Palmetto le Romulan, Je pense que j'avais dit que le romulan avait un petit goût de d'orange. Et voilà, ça l'a vibré. 400 Fahrenheit. Phénotype numéro 1. Mimosa Orange Punch. Merci. The Lock. Ah, oh, c'est spécial, vaporiser. N Oubliez pas, ce n'est pas brûler le cannabis, c'est vraiment vaporiser les, les terpènes, vaporiser les huiles aromatiques. <coughs> On est live. <coughs> oh my God. Alright. Donc, il y aura encore plus de puff à prendre. On va gaspiller, on va gaspiller un peu. On va tout de suite mettre le phénotype numéro 2. Donc c'est vraiment un autre Mimosop Orange Punch. C'est une deuxième, une deuxième graine de cannabis qui vient du paquet. Et si on va sur le site de Barnes Farm, croyez-le ou non, Trois graines de cannabis de Mimosa Orange Punch coûtent 38 euros. Donc, chez Barnes Farm, les prix varient beaucoup euh, d'une variété à l'autre. Donc, j'imagine que le Mimosa Orange Punch est plus populaire. Donc, quand hein, vous connaissez l'offre et la demande, on est dans un pays capitaliste. Euh, ok, euh, 38, dollars, 38 euros pour trois graines de cannabis. Donc ici, on va repartir ça pour être bien sûr. Il est a déjà 400, c'est ça qu'ils me disent. Et oui, Mimosa Orange Punch, phénomène type numéro 2. Très similaire. Euh, <coughs> j'avais discuté avec euh, mon ami euh, youtuber, influenceur l'orc et, et, et on, on, on, je pense qu'on avait dit peut-être que le Phénotype numéro 2 serait peut-être euh, le meilleur mais jusqu'à présent euh, avec la vaporisation je trouve que le Phénotype numéro 1 peut se démarquerait peut-être un peu plus Bon, bon plus présentement, le Phénotype numéro 1, c'est mon préféré. Euh, Qu'est-ce que j'aime pas du Phénotype numéro 2? J'y vais encore avec le petit goût peut-être fleuri, là, qui ressort, qui, qui, que j'avais pas vraiment goûté en juin. Donc, Phénotype numéro 3, qui se démarque euh, des deux autres. Comme je vous dis, c'est peut-être pas nécessairement mon préféré en juin, à comparer au Phénotype numéro 1 et 2, qui se ressemble beaucoup en juin. Ça ressemble aussi beaucoup en vaporisation, mais on voit des, des petites différences. Parfait. Donc, c'est un vieux modèle que j'ai ici de, de la marque Mighty, du, du modèle Mighty. La marque, c'est une marque euh, allemande. J'ai la misère à dire ça. C'est Sturz Beikel. Sturz Beikel. Donc, je vais vous lire la description chez Barney's Farm du Mimosa Orange Punch. Mimosa Orange Punch de Barney's Farm. L'évolution de Mimosa continue avec cette nouvelle saveur orangée, explosive et dense. Voici une variété inédite du laboratoire de Barneys Farm. Il a été créé avec génie, en rétro-croissant, en rétro-croissant. C'est incroyable, là. Oh, que c'est pas pareil! Vraiment, là, peut-être qu'il est en train de s'éteindre, la, la, peut-être la chaleur n'était pas à point. Je viens de le réallumer, il s'était éteint. Donc, il a atteint 400. Donc, vraiment, là, euh, des, des, vraiment des descriptions incroyables sur le site de Barnes Farm. Donc, je veux juste reprendre ce que j'en étais. Euh, il a été créé avec un génie, avec génie en rétro-croissant, soigneusement, notre célèbre Orange Punch avec Mimosa. La sensation de 2020. La sensation de 2020. Donc, en 2020, c'était euh, leur meilleur vendeur, j'imagine. Alors, vraiment différent. Mon, le Phénotype numéro 1, mon préféré. <rire> oh! Non, on est loin du petit citron là, que j'avais découvert au départ. Euh, je vais juste terminer ça ici. Là. Le 7 bêta cariophyllène et limonène offrent un goût citronné et de mandarine extraordinaire. Donc en juin j'avais découvert un petit peu plus de citronné et l'oranger, mais pourtant je serais supposé coûter encore plus en vaporisant. Faudrait que je le nettoie, faudrait que je le nettoie, euh, je, je, je, je le néglige, je le néglige. Je vous le dis, quand on nettoie ça, puis que vous euh, l'utilisez, puis qu'il est parfaitement nettoyé, c'est encore plus supérieur, c'est c'est un petit peu plate de, d'être obligé de nettoyer comme ça, parce que c'est aussitôt qu'il qu est utilisé... À euh, la prochaine utilisation, tu, tu peux voir quand même une différence. Euh, vaporiser quand il est tout nettoyé, c'est spécial. Je, je, le buzz n'est pas à 100%. Je sais qu'il y en a qui disent qui, qui buzzent beaucoup avec ça. Mais je pas le même buzz. C'est pas le même buzz. Euh, J'aime moins ça. Alright gang, je vous laisse là-dessus. Donc euh, merci à Deloc. Allez vous abonner sur son compte. Barnes Farm pour moi c'est terminé. <coughs> Et puis euh, vraiment, vraiment de très belles cocottes. Vraiment un beau produit euh, Fait par Deloc. Allez voir ça ses vidéos. Allez sur, sur, sur son Instagram. Il va répondre à vos questions. Et euh on donne un pouce à la vidéo. Marathon du mois d'avril. 30 vidéos en 30 jours. Soyez présents. Il en reste encore quelques-uns. Le mois n'est pas terminé. J'espère que vous avez écouté toutes mes vidéos. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!